Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va voir un petit bug qui fait plaisir, qui permet de chain les barbares sans risque de se faire tabasser. On va parler KvK avec une énormissime ouverture des Terres du Roi. On va parler roue de la Chance évidemment avec Jeanne, mais avant cela les amis...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 Les amis, commençons tout de suite, tout de suite immédiatement avec la fin du matchmaking. Dans 16h35 et 50 secondes précisément, nous serons normalement qui sont nos adversaires sur la lutte des 8 en saison de conquête. Est-ce qu'on va tomber sur un méga KVK à 7 voire 8 Imperium Ça serait du très lourd avec notamment le 10-34 alors j'espère qu'on aura des bons alliés si c'est le cas, sinon on risque de bien manger nos dents. Parlons des events, c'est le calme plat. On dirait que l'élite est également en grève aujourd'hui. On n'a rien de particulier qui a pop, sauf, sauf la roue de la chance. Comme d'habitude, cette petite roue de la chance qui arrive le mardi du plus grand gouverneur du MGE, Regardons les commandants. Et quand il y a Jeanne en général, c'est du lourd. Jeanne, excellent commandant. Nevsky, pareil. Xian Yu, pareil. William Premier, Guillaume Premier, très bon commandant. Takeda et Jenzit Khan, ils sont dépassés. On les considère plus dans mon quinté. Si je devais vous donner un ordre. En premier, je vous dirais de faire Nevsky. En deuxième, Xianyu en troisième et encore, j'hésiterai. En deuxième, vous pouvez faire Jan ou Xianyu. Hein, je dirais deuxième et Xeko. les deux sont excellents, mais j'aurai une préférence pour Xian En quatrième, donc Guillaume 1er et puis les deux autres servent à rien. Si vous avez ces quatre-là d'expertiser, c'est que vous avez beaucoup trop d'argent. Tant mieux pour vous, les amis. Eh bien, vous pouvez monter les deux derniers, mais normalement, vous les avez déjà expertisés. Est-ce qu'on va avoir de la chance, 8 têtes, 8 têtes, 8 têtes, allez jusqu'à une sculpture pour gratuit, c'est de la balle, les amis, allez jusqu'à 10 tours, vous avez 3 jours pour le faire, faites tous les jours votre tour gratuit, votre tour à 50, et puis pour le dernier, vous faites un petit tour à 50%, bon, j'aurais eu de la chance qu'une fois, mais une tête pour 400, gemmes, c'est très très bien payé, je ne vais pas me plaindre. Les amis, je vous ai dit, il y a du bug dans l'air. Il y a de l'ouverture des terres du roi de ouf également dans l'air. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment... Ce petit bug qui fait plaisir en nouveau KVK. Vous le savez, il y a un nouveau KVK, les rois du Nil, où il y a beaucoup de royaumes qui se sont inscrits sur cette session. 182, Et eh bien, l'un d'entre vous, hein, avec un œil de lynx, a découvert un petit mur invisible. Hein, C'est Demne, merci à toi. Un petit mur invisible qui va vous permettre d'attaquer les barbares tranquillement. Regardez ce petit bug, comme il est beau on le voit, il veut aller sur les barbares. Il a sa petite troupe Richard. Ah, regardez, il veut faire une ligne droite Eh bien, non, euh, il ne peut pas. Regardez, hein, ça met bien un détour. Vous avez les coordonnées si jamais vous êtes sur ce KVK, sur un KVK roi du Nil. Normalement, le mur invisible est toujours au même endroit. Alors là, on comprend un petit peu mieux pourquoi Lilith patch, patch très souvent euh, ses, euh, ses KVK et nous donne pas accès S'il si garde encore des murs invisibles, comment on peut se retrouver à avoir un mur invisible et Impossible à aller en ligne droite. Hein. Pourtant, il n'y a strictement rien. Vous devez faire le tour. C'est comme ça. Vous allez voir, c'est même pire que ça. Même le mur invisible hein, et même sur les mobs. Regardez, si on se met en position tourelle, c'est ce qu'il va faire. Regardez, dans la zone des tourelles, vous le voyez, on on est sur le cercle, on a bien dans le champ les barbares. Donc, au world, normalement, ça va tirer dessus. Ce qui montre et regardez, hein, ça tire dessus, ce qui montre qu'il n'y a pas théoriquement de mur on peut tirer distinctement dessus il n'y a pas de souci hein. et eh bien la troupe en revanche elle elle se fait tirer dessus en ligne droite il n'y a pas de problème mais elle elle doit faire tout le tour c'est un petit peu comme si ce n'était pas un mur mais plus comme si c'était une rivière je pense que l'arme à distance vous me le confirmerez, la tourelle peut tirer par dessus les rivières mais elle ne peut pas tirer par dessus à mon avis les murs Là pour le coup elle ne peut pas tirer par-dessus une porte, ça c'est sûr. Là pour le coup elle arrive à tirer, regardez, hein, le barbare il va se fatiguer et tout simplement la distance est tellement grande qu'il ne peut pas, qu'il retourne sur ses pas. Vous le savez quand un barbare vous suit et qu'il n'a toujours pas mis de coups, à un moment il se reset et il n'a plus du tout la possibilité de revenir vers vous jusqu'au moment où il est retourné à sa position de départ. Donc, c'est très étonnant ce bug hein, qui a été euh, trouvé. Je pense qu'il est possible qu'il y en a d'autres puisque, n'oubliez pas, les cartes de Lilith, de KVK, si vous les regardez bien, elles sont souvent très symétriques. Soit symétriques à l'horizontale, soit à la verticale, soit les deux, soit à la diagonale. Et parfois, les trois en même temps sont parfaitement symétriques. Donc, normalement, on peut penser... Qu'il y a d'autres endroits, vous avez vu, hein, on, il a battu les barbares tranquillement. Donc on peut penser qu'il y a d'autres endroits où il y a euh, des, euh, des murs invisibles. Et regardez, hein, si on veut passer par le bas, on ne peut pas. Il passe vraiment que par le haut, le chemin le plus court et de passer par le haut, et vous voyez il fait un petit peu de pas en pas et après il repart direct vers le haut, on le voit bien la courbe, hein. c'est vraiment ultra étonnant, moi je pense encore une fois hein, que c'est pas un mur, que c'est vraiment une rivière, si vous en avez d'autres, si vous êtes sur ce KVK et que vous avez d'autres bugs comme ça, n'hésitez pas les amis à les partager et à me les envoyer, ça me fera plaisir de les partager à tout le monde. Les amis, je vous parlais d'une énormissime ouverture des portes hein, en terre du roi. Il s'agit bien évidemment du royaume 10-21 qui se retrouve en terre du roi seul face à 3 royaumes. Alors vous allez me dire, 3 hein, gros zones, hein, donc ça va vraiment être très chaud pour lui. On va le voir, il, on est à 34 jours, 7 heures, 30 minutes et 43 secondes. Les portes ont ouvert hier en fin de journée. Il n'y a plus que deux Royaumes impérium sur ce KVK, le 10-21 et le 22-68. Alors le 10-21, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le 1021 leur alliance principale, qui a fait une très bonne saison de Ligue Osiris. On va aller voir tout de suite ce que ça donne. Après environ 12 heures d'ouverture des portes, ils ont eu la nuit. Qu'est-ce que ça a donné sur ces terres du roi Alors, le 10-21 est bien évidemment le royaume le plus puissant. Donc, c'était celui qui se retrouvait dans la plus grosse zone de départ. Et regardons ce qui se passe au centre sur cette map. On le voit, ça a très, très vite avancé sur le côté. Hein. Le 10-21 en rose violet est très vite Parti sur la conquête de la grande zigourate, on le voit, il attaque directement. Alors, il n'avait pas réussi à passer partout, mais on, se, on voit là, sur cette zone-là, et ils sont là, hein, c'est normal, ça a ouvert depuis pas très longtemps. Alors, ça lag un petit peu, on a l'occasion de voir, est-ce qu'on a des flags en feu On n'a pas de flags en feu au sud, on a eu le flag du 10-21 qui a brûlé et regardons un petit peu les binômes qui sont actuellement utilisés par ce très très gros royaume faudra suivre aussi ceux utilisés par 1365 on va en parler après regardez on a du Guan toujours Guan mais on retrouve cette fois en open field regardez on voit on a un euh, Tariq bin Ziyad du Harald on a du aussi Boadice Prime on a du Trajan en soutien on commence à avoir hein, des nouveaux commandants qu'on ne voyait pas avant, comme Tariq. On va aller sur d'autres grosses zones de fight, très probablement sur ce côté-là. Eh bien, oui, ils sont là. Ça brûle, mais ça ne brûle plus. Le 10-21 est venu soutenir. Oui, on a des tourelles hein, qui se construisent. Les tourelles, ça va vraiment être un nouveau challenge de réussir à bien les gérer. Hein. Ça se transforme. Il va y avoir de l'attaque sur les zones, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a sur On a des zones qui sont vraiment bien protégées avec beaucoup de drapeaux. Sur ce côté-là, le 10-21 va vraiment, à mon avis, devoir mettre à donf tous leurs joueurs s'ils veulent réussir à déloger leurs adversaires. Pour Le moment, regardez, hein, ça se regarde pas mal. On a des petites tourelles aussi qui sont là. On n'en a pas en face. On a, est-ce qu'on a un dernier point de contact? Non, on n'a pas d'autres points de contact pour le moment. Le 10-21 n'entoure pas la grande ziggurat. Hein. Ils vont, à mon avis, essayer de passer ici. Face au 268, hein, mais pour le moment le 268, tiens le coup, regardons la coalition du 2258, 10 milliards, on arrondit 10 milliards, 12 milliards, 2, 10 milliards, 7 milliards, ça nous fait un total à 40 milliards approximativement. Face à eux le 10, 21 qui lui est à 11 milliards et demi, 9 milliards, 1 milliard, 1 milliard, on est nettement en dessous. Mais le 10-21 sont des gros, gros, gros fighters. Ça va être extrêmement tendu pour le 10-21 de réussir à gagner sur cette zone-là. S'ils arrivent, franchement, ça sera des boss parce que là, ça va être très, très difficile. Je ne vois pas... On est en heure creuse hein, quand même. On voit qu'on n'est pas sur les méga Imperium où ça se fight dans tous les sens H H24. Mais là, ils arrivent à tenir sur ce côté-là. Ils ne sont pas du tout enfermés. On va voir s'ils arrivent à pénétrer. Là, en tout cas, pour le moment... Hein. Il touche la grande ziggurat. Combien de temps Je ne sais pas. Mais pour le moment, ils sont en contact et ils vont pouvoir essayer dans deux jours. Alors, il n'y a pas encore le timer, mais dans deux jours, elle va ouvrir. S'ils tiennent deux jours comme ça, ça va être très tendu. On suivra bien évidemment, les amis, toute la semaine ce KVK et cette très grosse ouverture des portes. Il va y avoir du fight. Notamment cette nuit puisqu'ils sont en horaire décalé. En parlant d'horaire décalé de cette nuit, retournons sur le méga KVK du moment. Peut-être jusqu'à demain puisque demain on a le matchmaking de mon KVK. 6 jours, 7h35 et 11 secondes pour le KVK du 13.65 face au 1960 et au 10.93. D'ailleurs, le 1093 annonce déjà sa campagne de recrutement pour le mois de mars. Si vous avez toujours rêvé d'aller sur un serveur ultra bien organisé, le 10,93, les amis, est fait pour vous et il prévoit déjà une très grosse migration. Ça va aussi dépendre hein, du résultat de ce KVK. Mais dites-vous bien que si les mecs recrutent déjà, c'est qu'ils vont sortir du statut Imperium et qu'ils le vont se zéro totalement. Regardons donc comment ça avance de ce côté. On est donc à 7 jours. On va avoir l'ouverture des portes de niveau 4 durant la semaine. On n'aura pas énormément, elles sont pas encore annoncées, le timer, on n'aura pas énormément de fight hein, sur ces ouvertures de portes puisque... En Benguela, le 13-65 hein, est entouré de deux alliés. En Zarat, c'est un allié. En La Havane, c'est également un allié. Donc, on n'aura pas de combat sur cette zone-là. De l'autre côté, en Sakaka, pareil, hein, on est entre deux alliés. Le 11-75 avec Mimi et les SS-34, eux aussi, hein, sont alliés. Il n'y a pas de souci. En revanche... Villa Villa, on aura du fight, mais à mon avis, hein, les SS-34 et les PX-34 vont plier les deux royaumes au sud, ça va être tendu, mais ça devrait le faire normalement sur le papier, ils sont, je dis bien sur le papier, hein, ils sont plus combatifs et un tout petit peu plus puissants, regardez, je vous avais montré la coalition, on est à 14-12. 11, 8, donc autant dire 34, euh, 45, ouais 45, on est, ils sont à 45 milliards, et euh, au-dessus ils sont à peu près à pareil, mais ils sont tout de même, ils ont des meilleurs scores en nombre de mises à mort, donc c'est sur le 534 qui est un énorme royaume, et qu'il va falloir parier, 16, 13, 10, donc autant dire 30, 40, 45, c'est kiff kiff sur la puissance intrinsèque, hein, mais on va bien voir, donc en Villa Villa, une zone intéressante, ça va fight très lourd. Au sud, en Dimbroco, le 10-93. Et avec son allié, donc il n'y aura pas de fight. En Okuri. pareil, ils sont entre alliés. En macha, les alliés avec le 1960. Et deuxième zone de fight, ce sera en calcha contre le 1960. Les BT, les Age. à mon avis, ils n'iront pas sur cette zone de fight. Donc en calcha, on n'aura pas de fight. À mon avis, nous aurons donc, je prends les paris, hein, on va voir dans la semaine, on va être très vite fixé. À mon avis, la seule zone de fight, hein, ça sera sur ce côté-là, ça sera donc en Villa-Villa. On va bien voir, on va savoir... Très rapidement, les amis, si ça se fight ou pas. Et quand je dis très rapidement, c'est bah, dès normalement, après demain. Au niveau des autres KVK qui ont pop, puisqu'on fait beaucoup de lumière hein, sur ce méga KVK avec 6 Imperiums. Vous le voyez, il n'y a que le 15-25, le 22 10-21 dont on vient de parler et qui s'en enfin. Mais il n'y a que le 15-25 qui est un royaume Imperium qui est tranquille. Le 12-54, hein, l'autre très très gros royaume. Et bien pour le moment est tranquille, il n'est pas encore en KvK et normalement, si je dis pas de bêtises, hein, il n'est pas inscrit pour la prochaine session, celle, celle qui va pop juste là. On retourne sur le 1474, mon royaume, les amis, et on va finir sur deux choses. La première au niveau du forum, vous êtes nombreux à me demander encore. Quel niveau il faut monter et quelle vitesse monter euh, monter à quelle vitesse plutôt monter son forum d'état Si vous êtes un middle spender, comme je vous l'ai déjà dit, hein, le niveau 20 est un bon niveau à viser. Mais vous le voyez, moi j'ai beau avoir 315 000 gemmes, est-ce que je vais claquer par exemple 4 500 gemmes pour acheter les témoignages, les témoignages du sage qui me manque Non évidemment, donc faites vos visites, votre dépôt vous déployez et vous prenez à chaque fois en priorité les pages de SAGE. C'est le conseil que je vous donne et c'est ce que je fais. Par exemple, là vous le voyez, je ne l'ai pas fait mais parce que je n'en avais pas. Hier, j'en ai eu 45. Pareil, hein, c'est ce qu'il faut viser en récit du voyage en priorité, même si pour le coup, on ne peut pas choisir. Est-ce que c'est rentable de changer des marques hein contre des petites marques, hein, les pièces d'argent, contre des témoignages de sages, on peut en acheter 20 par semaine. De mon point de vue, je vous déconseille de le faire, je vous conseille plutôt de garder vos pièces d'argent, sachant que les pièces d'argent... Hop là on y retourne, vont plutôt vous permettre, vont vous permettre d'acheter euh, par la suite, pas directement, hein, mais on ne sait jamais, autant se faire un petit stock, hein, une inscription. Pourquoi ne pas avoir un fragment d'inscription avec des pièces Alors là, pour le coup, ce serait des pièces en or. Mais pour le moment, vu que le système il, il n'a pas l'air totalement finalisé et que Lilith va nous prévoir des mises à jour, je vous conseille à ce stade de le garder au niveau des attirails Pareil, n'hésitez pas à dégager tous les attirails qui servent à rien. Je vous le rappelle aussi, l'attaque est supérieure à la. Non, l'attaque est inférieure à la défense pardon, et la défense est inférieure à la santé. Il faut toujours privilégier la santé. Par exemple, mon livre d'Horus là, qui a un plus 3,5 en attaque et plus 1,5 en santé. Que je viens d'avoir et eh bien j'ai un plus 2 6 en santé et plus 1 7 en attaque donc là ça se discute voyez je peux me dire est ce que je le switch puisque je prendrai 3 3 en attaque contre 1 7 mais de l'autre côté je prendrai que 1 7 en santé contre 2 6 sur celui là et eh bien je préfère garder l'épopée de l'olympe plutôt que le livre d'horus mais attention si j'avais une inscription, là, ça changerait tout puisque l'inscription, il faut cliquer dessus. Vous voyez, je vous montre sur celui-là. Il faut cliquer dessus pour voir les attributs. Donc, n'hésitez pas à shooter, à recycler ceux qui servent vraiment à rien. Regardez, je vais en trouver un, celui-là, défense, c'est pas ouf, charge des troupes, santé de la cavalerie, c'est pas ouf non plus, attaque des archers, celui-là il a un peu tout, celui-là il est pas mal, lequel il, je dégagerai directement sans réfléchir, santé, attaque, défense, attaque, défense, Alors, il y en a aucun, ah, si celui-là, voilà, celui-là par exemple, j'ai réduction des dégâts sur babar, vitesse de marche plus 3,4 pour la cavalerie et plus 1,7 en vitesse de marche pour les unités de, euh, de siège, donc celui-là par exemple je peux le recycler directement et en le recyclant ça me donnera deux pièces d'argent ou une pièce d'argent Selon le type, selon le modèle, vous voyez par exemple celui-là avec des inscriptions va m'en donner deux, celui-là sans inscription va m'en donner une. Alors quand je dis deux pièces d'argent c'est deux pièces en or et une pièce en or. Et après que faire de ces pièces en or évidemment avec ces pièces en or vous pouvez acheter des coffres de fragments d'inscriptions. Mais il en faut 180, c'est énormissime. La barre est très haute. Pour le moment, le conseil que je peux vous donner, c'est quand même de tout garder et on fera un guide. Je vous en ferai en vidéo une fois qu'on aura beaucoup d'infos et qu'on va y voir un petit peu plus clair. Pour le moment, c'est un petit peu récent pour commencer à tout vendre, faire un stock de pièces, puisqu'on va peut-être faire des erreurs en faisant cela. Moi, je vous conseille encore une fois de garder un maximum.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 make the